Salut et bienvenue dans ce tuto Inkscape. Nous allons voir aujourd'hui comment réaliser cette illustration. c'est un personnage tiré de la bande dessinée Last Man. Alors pour cela, nous allons exporter cette image, fichier exporter en bitmap. Euh, nous allons augmenter la résolution à 800, 800 voilà, 900. J'exporte donc sur le bureau. Tac. Je vais l'appeler RA01.p NG, enregistrer exporter j'ouvre un nouveau document fichier importer je sélectionne donc l'image qui est sur mon bureau ouvrir voilà elle est importée je fais apparaître à la palette des calques ici je verrouille j'appelle ce calque modèle je valide j'appuie sur le petit plus pour créer un calque hein, que je vais nommer illustra illustration je valide donc je sélectionne bien le calque illustration je vais diminuer l'opacité du modèle ah, voilà comme ceci j'enregistre tout de suite mon document sur le bureau que je vais appeler voilà dessin 01 allez, bien ou dessin 1 parfait alors je zoome en appuyant sur z pour avoir accès à la loupe et je fais un rectangle de sélection. Je sélectionne ici l'outil crayon. Alors l'outil crayon je l'ai paramétré de façon à ce que le style propre de l'objet, ce soit remplissage aucun et un contour à 0.75. Alors je vais vous montrer comment on fait. Alors je suis sur le calque illustration. Admettons qu'ici on est, euh alors que je change de couleur, voilà. Voilà, on a ici un objet avec un remplissage mauve et puis un contour vert avec ici une épaisseur de 6. Alors il faut aller ici dans la palette remplissage et contour. On va appliquer, donc on a dit fond aucun, donc je clique sur la croix. Un contour, on a dit un contour noir avec ici un style de contour à 0.75. J'appuie sur entrée pour valider. Voilà, on a bien paramétré ici notre objet. Je double-clique ici sur l'outil crayon de façon à avoir donc cette petite fenêtre. Et si je fais capturer depuis la sélection, automatiquement Inkscape va enregistrer cette forme avec ses paramètres. Et on sélectionne style propre à l'outil. Je valide. Je supprime cet objet. j'appuie sur supprimer. Et maintenant, lorsque je sélectionne l'outil crayon, on voit bien ici qu'on a tous les bons paramètres. Alors pour refaire ce dessin, on va d'abord faire les, les formes globales, c'est-à-dire le visage, les cheveux, euh, le cou, le buste avec la veste et le t-shirt gris, les oreilles, et puis après on verra les détails pour les yeux. Donc hop, je fais l'eau du crâne, je fais une partie ici, je fais la pommette... Je vais faire ici le haut de la mâchoire, après je fais le menton, après je fais la deuxième partie de la mâchoire ici. Alors peut-être faire ça en deux fois, premier point, premier trait, pardon, et deuxième trait. Je vais terminer ici le crâne, hop, voilà. Alors j'aime bien séparer euh, la réalisation du dessin en plusieurs parties, ce qui me permet après, voilà, avec l'outil éditer les nœuds, je sélectionne tous les nœuds qui ne sont pas joints et je les joins. Donc soit j'appuie ici, soit le raccourci clavier c'est Shift J. Voilà, Ce qui me permet d'avoir voilà, un objet pour la tête. Je vais vous le montrer en mettant une petite couleur. Voilà. Je peux maintenant changer la nature des nœuds ici. C'est à dire que là j'ai un nœud euh, qu'on appelle un, un nœud dur. Les deux poignées peuvent être cassées et modifiées l'une indépendamment de l'autre. Donc en changeant la nature du nœud, en appuyant sur CTRL et sur le nœud, on rend ici le nœud doux. Ce qui permet d'avoir donc, regardez, un tracé beaucoup plus agréable. Ici également, je vais rendre ce nœud doux. Là, j'en ai pas besoin. Je trouve que c'est bien d'avoir une petite cassure à ce niveau-là, au niveau de l'œil. Là par contre, juste en dessous de la pommette, je rends le nœud doux. Ici aussi, là aussi. Hop, après je peux déplacer un petit peu. Voilà. Alors, si vous aimez les angles, pas de souci. Hein, vous pouvez laisser euh, voilà, des, des formes bien anguleuses. Ça peut donner un style à votre illustration. Moi, je préfère doux. <rire> voilà. Hein, hop. Maintenant, je vais réaliser les, les cheveux. Comme ceci. Donc, un premier tracé, un deuxième, un troisième. Clac. Alors, CTRL-Z. Ici, je vais faire les favoris. Hop. Comme ceci. Alors le haut des cheveux comme ceci. J'appuie sur F2 ou, édite, ou euh, l'outil éditer les nœuds là. Je fais mon petit carré de sélection. où Je peux faire CTRL A. Comme ça InScape sélectionne tous les nœuds. Et je fais CTRL J. Et comme ça, hop, tous les nœuds ont été euh, joints. Parce que si ce n'est pas le cas, vous voyez, ça fait des, des, des, des trous en fait. Lorsque tout à l'heure, je devrais mettre du noir. Donc je sélectionne tout. CTRL J. Hop, et à ce moment-là, vous voyez, on a... Un objet qui est plein. Alors, euh, Inkscape accepte qu'il euh, n'y ait qu'une seule ouverture. Vous voyez, ici on a, euh, il nous manque un segment. Pas de souci, Inkscape le remplit automatiquement. Donc je re... j'enlève la couleur. Je vais faire ici cette partie-là des cheveux. Tac. Hop. Voilà, j'aurais peut-être dû faire plusieurs segments. Un premier ici. Voilà. Je modifie ici. Alors je là j'ai deux objets. Je vais les combiner. Donc chemin combiné ou CTRL-K. Je fais maintenant un rectangle de sélection. CTRL-J. Voilà, j'ai bien un seul objet. Ah, j'en ai oublié un hein, ici. Donc je resélectionne cet objet. Et là, ici, j'en ai oublié un. Hein. Tac. Donc. Rectangle de sélection, CTRL J, pour être sûr, on met une petite couleur, ouais, ça marche. On enregistre. Je vais maintenant faire le coup, toujours avec l'outil crayon. Clac. Clac. Ici, je pense à fermer, comme ceci. Ou alors, non, plutôt par le bas. Tac. Tac. Je fais mon petit carré de sélection, mon petit Rectangle. Shift J, voilà, hop, je place bien mes points, tac, pas mal. Voilà. Je vais faire le, la veste. Ctrl A, Shift J. Ah non, on va ici créer un segment. Alors, le, euh, donc ça correspond ici à joindre les nœuds terminaux pour faire un nouveau segment. Alors le raccourci c'est Alt J. Tac. Donc, pareil ici avec l'outil crayon. Je fais l'autre partie de la veste. Hop, hop. Ici, Shift J. Et pour créer le segment, CTRL A, Alt J. Hop, voilà. On fait maintenant le t-shirt. Un premier segment, j'appuie sur Shift hein, pour que les segments fassent partie du même objet. F2, ici je joins, euh, je reprends l'outil crayon, Tac. je mets bien au-dessus du petit carré. Là, vous voyez, quand je passe dessus, il devient rouge. Hop, l'outil éditer les nœuds, je sélectionne les deux nœuds, Alt J. Donc là, on a vraiment maintenant tous nos. Euh, nos objets principaux on va aller vers les objets les plus petits donc là on fait l'oreille le haut de l'oreille tac, tac, le lobe de l'oreille je vais faire maintenant l'intérieur j'appuie sur shift pour que tous ces tracés soient de, fassent partie pardon, du même objet hop. Tac, voilà alors là, peut-être une, une astuce pour que tous ces nœuds soient, euh, comment dirais-je, bien alignés les uns par rapport aux autres. On fait apparaître la palette alignée et distribuée. Et ici, on peut aligner les nœuds horizontalement et verticalement, ce qui permet de les euh, superposer. Voilà, ceci étant fait, là, euh, on va pouvoir rendre le nœud doux en appuyant sur CTRL et sur le nœud. Voilà, c'est parfait on va faire l'autre oreille alors l'autre oreille est super simple à faire voilà on va maintenant passer aux sourcils donc bien sûr j'appuie sur shift pour que tous ces segments fassent partie du même objet ctrl J hop je rends ce nœud là doux. celui-là aussi alors étant donné que je suis un peu feignant je vais dupliquer cet objet donc soit je clique là dessus soit je vais dans éditer dupliquer ou soit je fais ctrl d moi je vais faire ctrl d je vais faire un petit retournement horizontal ou j'appuie sur H aussi ça marche je vais sélectionner l'outil éditer les nœuds et déplacer les nœuds alors une petite astuce pour déplacer tous les nœuds d'un coup avec une, un petit peu un magnétisme donc je sélectionne tous les nœuds j'appuie sur alt je clique sur un nœud et je les place vers le bas Hop. ce qui permet de gagner du temps on va réaliser, alors je zoome un petit peu euh, les yeux maintenant, tac, tac, tac, tac. Hop, je joins tout ça. Je réalise tout de suite la pupille comme ça c'est fait. Voilà, je joins. Hop, ça bon on va laisser comme ça, c'est bien. Allez, on va faire l'autre œil. Outil crayon, shift pour que tous les tracés soient dans le même. Objet. Là, je joins ça. Je vais faire la pupille. Tac, tac, tac. Voilà. Hop, je joins tout ça. Parfait. Euh, je vais maintenant réaliser bah, tous, les, tous les petits traits là, tout simple, que je vais combiner en un seul objet en un Grâce à Shift. Hein. Donc, j'appuie sur Shift. Hop, pas tout de suite. Parce que là, ma pupille est sélectionnée. Donc, je vais avec l'outil F1 à l'extérieur pour tout désélectionner, appuyer sur F6, et voilà maintenant je vais pouvoir faire les rides autour des yeux, sur les côtés, euh, je vais mettre le nez à part, donc dans un nouvel objet, donc j'appuie sur shift, clac, clac, clac, et la bouche pareil à part, euh, je vais maintenant faire les poils de barbe, donc, J'appuie sur Shift de façon à ce que mes poils de barbe soient dans un même objet. Hop. Vous voyez, bon je, avec une palette hein, c'est quand même beaucoup plus rapide qu'avec la souris. Comme ceci, tac tac tac. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à faire ici les, ces petits traits pour les muscles. Hop voilà donc là on a vraiment fait tous nos tracés hop je mets ça sur le côté il nous reste plus maintenant qu'à remplir donc bah, les cheveux les sourcils la veste et je zoome les pupilles bah, je vais les mettre ça en noir tac après le cou euh, les oreilles mais juste l'extérieur le visage euh, en blanc, Voilà. alors cette partie là je vais mettre ça derrière donc une fois sélectionné je clique sur l'outil euh, f1 et je clique ici ou alors on peut sur euh, l'outil fin end du euh, clavier alors là on s'aperçoit que le cou est placé devant alors j'aurais tendance à associer le cou ici et les muscles du cou donc on va les grouper hop et à placer ça à l'arrière-plan vous voyez tout simplement euh, donc là ça c'est parfait le t-shirt alors le t-shirt est ce que c'est le t-shirt non le t-shirt est là on va lui mettre un petit gris euh, un petit gris à combien là euh, allez 30 un peu moins 20 voilà et on descend ça dans la hiérarchie voilà comme ceci Eh bien, nous avons fini notre illustration. Euh, Peut-être juste ici un petit trait à rajouter que je n'avais pas fait. Voilà, Voilà, vous avez réalisé donc votre petit personnage de Richard Aldana. J'enregistre. On va terminer ce tuto en mettant euh, des marges tout autour de notre dessin de 5 mm. Hop, hop. Voilà, j'ajuste, j'enregistre et dans la palette des calques, je fais disparaître ici le modèle. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.